Personne ne peut ignorer ce courant appelé Van Life qui consiste à valoriser le voyage et la vie en van. Un effet de mode Y a-t-il une différence entre voyager en van et voyager en camping-car De notre côté, nous avons envie de regarder ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. La semaine dernière, nous avons parcouru les allées du salon VDL à Paris pour vous donner un maximum d'informations sur les tendances du marché. Et on est allé directement à la rencontre des marques. Mais avant de poursuivre cette démarche et vous présenter encore d'autres marques intéressantes de véhicules de loisirs, nous allons partager avec vous notre van life en camping-car. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne rien rater, bénéficier de petits avantages en avant-première. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez le voir, on garde toujours le meilleur pour la fin. Comme vous le savez maintenant, nous travaillons et voyageons en camping-car. C'est bien utile dans nos métiers qui nous demandent d'être très mobiles. Mais il faut accepter une vie un peu décalée. Il faut arriver souvent la veille d'un tournage, la nuit. Avant le salon VDL de Paris, nous avions une prestation vidéo à réaliser à Lille, puis à Bruxelles. Ça, ça tombe bien, on adore Bruxelles nous avons découvert que la van life pouvait recouvrir de nombreux aspects. Vous connaissez les food trucks Et eh bien en Belgique, on a également les drink trucks. Un bar mobile qui vous propose de délicieuses caipirinha. Et soudain, on se sent libre, vivant et heureux. Nous avons également retrouvé cet excellent resto asiatique que l'on peut vous recommander. Ici, on est sur une petite adresse familiale. C'est un peu l'adresse que tout le monde s'échange. Il y a une salle en haut, ça s'appelle au bon bol, c'est rue Devaux. c'est à, vraiment à deux, pas, euh, de et, euh, à deux pas de la grande place et à deux pas de la place Sainte-Catherine. C'est un endroit où ils font les nouilles eux-mêmes, euh, on, on voit euh, la mère qui, qui, qui, qui, qui prépare les nouilles, euh, ça arrive dans des grands bols comme ça, ici c'est un, un mix qu'on a pris avec. Euh, toutes sortes de viande, il y a du canard, du porc, euh, il y a des crevettes. Euh... Franchement, ça cuit dans un bouillon, c'est euh, plein de saveurs. C'est vraiment une bonne adresse et c'est délicieux. Ce soir, Angel donne un concert gratuit sur la Grand Place. Des milliers de jeunes sont dans les rues, l'atmosphère est joyeuse et agréable. une ambiance toute particulière règne sur la ville. Ok, on n'a pas pu accéder à la Grand place, mais on a quand même profité de ce concert retransmis sur écran géant, Place de Brucker. et c'était très sympa. Le lendemain, on est pris pour une journée de tournage à l'Auto World, l'Auto World c'est le musée de l'automobile, et on est aussi prêt pour quelques heures de travail dans notre camping-car. Alors, la van life n'est-ce pas davantage une philosophie de vie plutôt qu'un type de véhicule On a interrogé le président du syndicat des véhicules de loisirs à ce sujet pour recueillir son analyse. Le van est un produit qui a fait une progression considérable durant les dernières années et qui est assez positif pour notre industrie puisque il nous amène à la fois des clients nouveaux, des couples jeunes. Euh, qui n'ont pas encore euh, euh, de contraintes importantes du fait de la présence d'enfants au foyer. Et puis euh, les très vieux, qui autrefois abandonnaient le camping-car parce que c'était trop gros, trop difficile à garer, euh, éventuellement sensible au vent latéral euh, sur la route, et qui euh, finalement euh, ont trouvé une solution euh, très intéressante, confortable, pour un couple... Euh, et qui euh, leur donne des avantages euh, qu'ils ne trouvaient pas dans le, le camping-car. Maintenant que nous avons une vision globale de la progression du marché du van, allons voir ensemble les constructeurs. Alors, son histoire, c'est une société qui a été créée il y a plus de 40 ans, exclusivement sur du fourgon aménagé. Donc aujourd'hui, on travaille sur des bases différentes, que ce soit Fiat, soit Ford, également Renault. On parle des petits modèles de 4,99 m sur 2 m de haut, jusqu'à du véhicule beaucoup plus imposant, 6,36 m jusqu'à 2,90 m. En couchage pareil, donc on a du 4 couchage jusqu'à du 6 couchage. carte grise de 4 personnes jusqu'à 5. donc On a aujourd'hui un outil de production euh, bien sûr, qui a été nettement agrandi par rapport à la création. Aujourd'hui on pourrait jusqu'à 3000 véhicules par an. Notre produit correspond à différents types de, de, de clients aussi bien donc le, le primo accédant, aussi bien les jeunes avec des produits à toit relevable jusqu'à du camping-cariste classique qui aujourd'hui pour des questions de stationnement, pour des questions de, de, de place préfère et de manipulation, préfère aller sur des véhicules un petit peu plus petits et qui correspondent au fourreau. Et On a sorti en nouveauté cette année donc un Ford 4x4 qui s'appelle le Ford Ivan basé sur le, le transit et euh, qui est exposé euh, justement euh, à l'entrée du stand euh, comme, le, comme la nouveauté du, de ce salon 2020. Euh, effectivement, qui va correspondre à la fois au vrai baroudeur, mais qui correspond aussi à des gens qui veulent, par exemple, aller à la pêche autour d'un étang, par exemple, être sûr de pouvoir s'en sortir, faire de la piste sans forcément aller faire du 4x4, pouvoir aller à la neige sans aucun souci et être en sécurité sur, sur toute route humide, verre glacé, etc. Donc là, on se retrouve avec un produit qui correspond pareil à une offre qui euh, va répondre à un maximum de clients. Donc vous êtes ici chez Hobby Camping Car oui, on a deux axes principaux aujourd'hui. On a donc une, euh, le fourgon, premièrement, qui est en progression sur le marché français, qui continue sa progression depuis quelques années, donc avec une série spéciale d'ailleurs qui s'appelle French Edition, qui porte bien son nom. Et puis surtout, une, une, une nouveauté très intéressante que nous sommes les seuls à faire en Europe, qui s'intercale entre un fourgon, justement, un petit modèle compact, et les gros camping-cars, les camping-cars, on a donc derrière moi, vous avez donc un, ce qu'on appelle un profilé van. Donc un véhicule qui est intéressant parce qu'il est compact extérieurement, mais intérieurement vous allez retrouver un confort d'un camping-car. Donc c'est idéal pour des personnes qui viennent du fourgon et qui, veulent, qui recherchent quelque chose d'un peu plus grand, plus de confort, des grands frigos et tout ça. Inversement, des gens qui veulent redescendre un peu en gamme, quitter le monde de l'intégrale ou du profilé sans pour autant aller sur quelque chose de vraiment très compact à l'intérieur, qui est le... Donc un fourgon, eh bien, vont se reconnaître dans le profil EVAN Optima On Tour, en série spéciale édition, que, que l'on lance pour le salon. L'ADN de la marque, euh, c'est son isolation, d'accord, en, en particulier sa qualité de fabrication. Son isolation, parce que depuis 50 ans, Hobie est situé tout au nord de l'Allemagne, à 60 km du Danemark. Souvent, bah, les températures descendent à moins 20 degrés, par exemple. Donc les produits hobby depuis toujours, caravane ou camping-car, sont particulièrement bien isolés. C'est assez rigolo cette nouvelle tendance qui est en train d'émerger, qui est à la fois entre le camping-car et le van. En fait c'est ou un gros van ou un petit camping-car compact, on ne sait pas bien, mais c'est intéressant... Pour plusieurs raisons, d'abord parce que les gens qui vont vouloir se rapprocher du camping-car et trouver un intermédiaire mais qui ont encore un petit peu peur d'y aller vont pouvoir avoir ce genre de véhicule. On peut s'y installer à quatre, il y a ce qu'il faut pour cuisiner. Il y a une grande douche, mine de rien, pour un véhicule de cette taille-là, avec les toilettes et avec la salle de bain. Et puis à l'arrière, on va retrouver tout le confort avec un vrai grand lit. Ouais, très, aménagement très intéressant et concept intéressant. L'ADN de cette marque en fait, s'adresse à, à un public un peu plus jeune euh, dans, dans notre usine de production et plus particulièrement à des euh, profils baroudeurs. En fait, on a un produit qui s'appelle le R564.4. Voilà, et qui est destiné particulièrement à aller barouler dans tous les chemins et faire de la piste. C'est une marque qui a trois ans d'existence maintenant, c'est sa troisième année. Donc Ranger est, est né premièrement pour une volonté d'aller à l'international, donc sur un côté développement Europe, et ensuite pour une création d'un complément de gamme de la marque Fondrandon. J'ai déjà un profil assez baroudeur, donc euh, c'est vrai que je me reconnais bien euh, dans cette marque-là et dans ses envies. Euh, on est sur des profils de personnes qui ont une envie de liberté, euh, une envie d'indépendance et euh, de pouvoir aller partout euh, discrètement, euh, avec une euh, autonomie euh, parfaite et c'est vrai que euh, pour ça il fallait créer des véhicules qui, euh, qui vous le permettent. Bah, la tendance du marché chez Ranger, elle est euh, euh, particulièrement sur le côté quatre motrices, là, ici, et puis après, effectivement, sur la partie vanne avec les toits relevables. C'est vrai que sur la configuration intérieure et sur les choix, on a développé euh, une nouvelle cabine de douche euh, cette, cette année, un nouveau concept qui s'appelle le TB Concept, voilà, et qui permet d'avoir une douche euh, dans laquelle, un, vous avez de la place, et dans laquelle vous pouvez euh, à la fois avoir vos affaires pour vous changer dans la douche. Prendre votre douche et en ressortir. Euh, qu'on de... peut aller faire du kitesurf, se changer, oui, euh, est... On est la combinaison. Exactement. On peut voir ça Allez, avec plaisir. Regardez chez Ranger ce qu'on a trouvé comme petites astuces qui vont vous faciliter la vie. On le sait, la vie dans un van ou dans un fourgon, c'est quelque chose qui peut être parfois un petit peu compliqué parce qu'on est toujours à l'étroit. Mais regardez ce qui se passe. On est capable d'enlever de, la table qui est à l'intérieur de venir la positionner à l'extérieur pour pouvoir prendre le temps de déjeuner tranquillement euh, à l'air libre quand il fait beau. Mais vous allez voir, il y a encore d'autres astuces. Je vais vous montrer un petit truc dans la douche qui est une nouveauté. Je vous rappelle qu'on est ici dans un fourgon, on n'est pas dans un camping-car. On a une cabine de douche qui fait 70 cm, qu'on va pouvoir fermer, dans laquelle on peut rentrer, se changer. Et une fois qu'on aura replié le lavabo, les toilettes, on a toute la place disponible. On va pouvoir mettre ses affaires sèches ici sa serviette, euh, ses affaires pour se, se changer. Et Regardez, on referme la petite porte là et on est tranquille pour pouvoir se doucher sans mouiller ses affaires. C'est pas du confort, ça On est toujours dans un fourgon, hein, je vous rappelle. Regardez, on est sur un réfrigérateur 150 litres. On a deux petites plaques, comme on trouve généralement dans les fourgons. Et on a des grands tiroirs qui vont permettre tout un tas de rangements. Ça donne envie de partir en couple, non Remort, euh, on pourrait catégoriser, catégoriser oui, Remor, euh, sous une marque euh, prix d'appel, primo accédant. Pour 2020, nous avons euh, adopté un nouveau porteur, qui est le porteur Ford. Bon, de par son prix qui est intéressant, sa motorisation, euh, sa boîte automatique, on arrive quand même à un véhicule à des prix raisonnables sur 170 chevaux. Donc, ce qui euh, permet d'avoir une motorisation plus forte, une consommation moindre. Au niveau implantation, nous avons à peu près toutes les implantations, nous avons beaucoup de, de véhicules destinés à la famille. On est chez Rimor et on va vous parler d'un véhicule qui est assez original puisqu'il est destiné aux familles qui ont plus de deux enfants. Cette originalité, elle vient du fait que sur ce véhicule, vous avez à l'arrière deux lits superposés de chaque côté du véhicule et une cabine de douche à l'arrière avec les toilettes. Du coup on récupère énormément de place. Il y a une très grande penderie ici, un grand frigo de 160 litres, le coin cuisine et un carré qui est qui est un grand carré avec une table qui va se déplier et pouvoir bouger dans tous les sens. Ouais, C'est un véhicule qui est très lumineux, avec de jolis volumes. Et dans une tranche de prix qu'on n'imaginerait même pas puisque je crois que celui-ci est approximativement aux d alentours de 46 000 euros. On est positionné plutôt sur l'accès, entrée de gamme, pour des clients qui veulent arriver dans le camping Carneuf. neuf Il y a plein de nouveautés dans C cette année. Il y a des nouvelles implantations des nouveaux bois, des nouvelles couleurs. On a tendance à avoir des véhicules un peu plus courts, un peu plus compacts. On est sur du, des profilés sur les smart Et on a aussi des véhicules famille, en profilé 6 places carte grise, 6 couchages et en intégros 6 places carte grise et 6 couchages. Donc les nouveautés sont là. Ainsi que euh, sur de la boîte auto de série sur certains modèles en 803. On a une offre de fourgon qui est assez intéressante avec différents modèles, différents plans et puis des intérieurs qui sont très tendance, assez modernes, et deux possibilités de finition dans les fourrois. On est une marque qui fait partie du groupe Trigano, qui est fabriquée en Italie, donc il y a toujours cette petite touche italienne, ce, beaucoup de, de clarté, beaucoup de luminosité, on dit en français, beaucoup de, de LED, etc. et des, des esthétiques qui sont très recherchées. Bavaria, c'est vraiment une famille, et quand je dis vraiment j'aime cette marque, au-delà de là, j'aime la famille Bavaria. Voilà, ça c'est le petit aparté. Euh, les tendances, alors c'est quoi bon, ben, le, le lit central, tout le monde le connaît, mais on va essayer d'aller ailleurs un petit peu sans lit à l'arrière. Euh, ils ont sorti notamment un 7 mètres en profilé, euh, lit pavillon, grand dressing arrière, donc qui te laisse un salon assez magnifique, un beau dressing à l'arrière. Et le lit, centre, le lit pavillon qui descend jusqu'en bas, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est une implantation qui existait déjà chez, chez Chausson, Challenger, Roller Team, Mais voilà, ce, qui, ce, ce modèle là, le T696D, euh, en style, il est plutôt pas mal fait. Il est mieux que les autres, ah, c'est ta marque de coeur. Il est plutôt pas mal fait, Fleurette aussi le fait, mais il est plutôt pas mal fait. Euh, voilà, sur un profilé, et puis en intégral, ils ont sorti aussi le, le 7m20. Avec un double cloisonnement, euh, donc salle de bain indépendante en 7m20, lit central, lit pavillon, c'est assez costaud. Ça a été les premiers à faire un double cloisonnement sur un 7m20 en profilé. Là, ils l'ont décliné en intégral. Ok. La tendance des, des vannes et des fourgons, vous y êtes sensible. Comment ça se passe chez vous Par la force des choses. Par la force des choses. Alors l'année dernière, en fait, les fourgons, ils étaient vraiment sur un stand à part sur le Bourget. Euh, donc on, on les présentait pas du tout. Et vu l'augmentation et l'engouement qu'il y a sur les, euh, les fourgons, forcément ils ont mis cette année les fourgons sur notre stand. Donc on les présente, on en vend. Euh, ils sont aussi très bien faits. Ils sont très bien faits avec des grandes douches. Ils ont des très grandes douches. Oui mais ben, je les vends tous les jours, alors je dis ce que je veux. Ce qui est important pour toi. Ouais, ouais. <rire> Grande et large. Ouais, ouais. <rire> ce qui est important pour lui. <rire> Donc euh, ouais, les fourgons, euh, ouais, ça a vraiment le vent en poupe, on le voit, les gens vraiment euh, vont sur les fourgons de plus en plus. Donc on, on en vend euh, et on va en vendre de plus en plus. Ouais. Particularité de, de Bavaria, sur des fourgons, ils t'ont sorti des, des toits relevables. Donc les toits type tente et tu peux vraiment partir à 4. Après, tu as le, le système des lits superposés classiques où tu es 2 plus 2 mais en lits superposés. Si vraiment tu veux un espace indépendant dans ta chambre en haut et l'espace indépendant dans, dans ta chambre derrière, tu as l'option toit relevable. Donc ça aussi, c'est assez costaud chez Bavaria. Première chose, je pense qu'on vient chercher l'effet euh, quand tu rentres dans un Bavaria, c'est euh, l'effet wow, réellement très clairement et ça ça fait ça fait quelques années que qu qu ça perdure là dessus c'est que tu rentres dans un varial les clients on le, on le voit hein. c'est waouh déjà d'une sortie de l'aspect esthétique, joli et tout ça euh, tu as l'aspect technique où là aussi ils sont très très costaud euh, avec leur nouveau système de, de double plancher sur du profilé et sur l'intégrale sans châssis alco, avoir un vrai double plancher sur euh, toute la longueur du, euh, du véhicule c'est les seuls à le faire, avec le gros pilote hein, de 13 cm de vrai plancher, c'est euh, costaud, techniquement ils sont forts. Sur un châssis Fiat ouais. Sur un châssis Fiat, sans avoir châssis Alco, donc c'est plutôt balèze. Voilà. Donc on a vraiment des armes sur Bavaria, esthétiquement, techniquement, le tarif franchement il est vraiment placé. Euh, c'est pour ça que j'ai de la chance d'être sur cette marque en fait, <rire> en finale. Non, non, il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup d'arguments. Nous sommes un constructeur des camping-cars en Allemagne, notre production est dans l'ouest de l'Allemagne. Et nous sommes un constructeur des camping-cars haute qualité, premium. Et nous avons une grande gamme de produits. On commence par des intégraux, des profilés et aussi des capucines. Aussi cette année, nous avons un produit juste derrière moi qui est nouveau sur ce salon. C'est un véhicule compact, léger. Avec un salon, un nouveau salon euh, à l'arrière de, de Compiquin. Hein. c'était euh, une mode il y a quelques années, mais ça revient actuellement. Oui, c'est euh, un vue panoramique euh, euh, par toutes les fenêtres à l'arrière et aussi. Uh, cet arrangement des sièges est très confortable. Vous, vous pouvez essayer uh, uh, uh, uh, uh, ensemble avec uh, des amis, uh, tourons la table, c'est confortable et c'est uh, cosy uh, à l'intérieur. Nous avons uh, une grande gamme uh, des, uh, des vannes aussi uh, dans, uh, dans notre société, dans, dans nos gammes de produits. Uh, nous avons les vannes uh, sous la marque Carman Mobile. La tradition mobile uh, c'était toujours uh, une carrosserie haute qualité. Nous sommes uh, le constructeur qui a inventé il y a plus de 12 ans, une carrosserie incollée euh, entièrement. On n'utilise pas des vis pour, euh, pour assembler notre carrosserie. C'était une te technologie euh, de, des avions que nous avons appliquée euh, dans, dans les A part de ça, Euramobile est, est un constructeur euh, avec une longue tradition de fabrication des meubles. Nous avons une menuiserie dans notre usine. Nous produisons notre meuble nous-mêmes, une grande partie des meubles nous-mêmes. Et la qualité des meubles, c'est quelque chose de longue tradition. En plus, les dernières dix ans, nous avons investi beaucoup dans le design, le design extérieur et aussi à l'intérieur, nous avons créé un chic moderne, actuel. Parce que la décision des clients aujourd'hui, c'est beaucoup plus émotionnel il y a euh, des années à C'est euh, assez surprenant euh, comme, euh, comme implantation. On est sur un véhicule de 6,60 m, c'est-à-dire qu'on est largement en dessous de, euh, des 7 mètres, et on, on a euh, ce carré, on se croirait dans le carré d'un bateau et euh, avec. Euh, vraiment un côté très aéré sur le côté droit puisqu'on a la cuisine qui part, euh, qui, qui défile derrière et toute la partie euh, qui est, touche à la salle de bain, les toilettes, etc. qui est du côté gauche. Ce qui fait que ça donne quelque chose de vraiment très aéré, très très sympa en plus avec ce bois clair qui, euh, qui est visiblement de belle qualité, de belle facture. Les sièges aussi, est, on, on est assis là-dedans, on a l'impression d'être à la maison. Terminé, on n'a pas pu s'empêcher de rendre visite à Concorde, le leader allemand de camping-car de luxe. Il y a quelques points qui sont très spécifiques chez, chez Concorde. Concorde est un fabricant allemand qui fait que du camping-car poids lourd, avec une, une gamme qui se divise en deux segments. Vous avez d'un côté des véhicules qui sont derrière vous, qui sont construits sur des, des châssis poids lourds. Donc On va avoir un PTAC, par exemple le Liner qui est à 12 tonnes, pour le Centurion qui est à 15 tonnes et à l'opposé on a des véhicules qui sont construits toujours en poids lourd mais qui sont sur des châssis VL où on a un PTAC qui est limité à 7,5 tonnes. La grande particularité, si vous pouvez me suivre, là on a un carver qui est équipé vraiment pour deux personnes donc on a deux personnes sur la carte grise avec tout l'espace qui est dédié aux zones de vie. Donc on retrouve. Un lit pavillon qui ne va pas prendre de place dans la journée, qu'on peut remonter électriquement. Et à l'arrière, un très grand salon avec une cuisine ouverte sur le salon. Ça, c'est vraiment un véhicule pour euh, deux personnes qui voyagent seules dans de très bonnes conditions, qui peuvent recevoir leurs amis le soir, euh, très agréable à vivre. À l'opposé, on a le charisma qui est euh, juste là, qui est celui-ci, est un modèle anniversaire. On va avoir un modèle qui est plus euh, typé famille, avec un lit pavillon euh, à l'avant et à l'arrière des lits jumeaux. Euh, donc, quatre personnes, vraiment le, le véhicule euh, familial. Et euh, sur le charisma également, quand on augmente un petit peu le gabarit, on a le charisma qui y a ici, qui celui-ci va être équipé d'un garage voiture. Donc, vraiment en fonction de l'implantation choisie, ça a un gros impact sur l'habitabilité et les dimensions du, euh, du véhicule. Chez nous, en fait, chaque euh, garage correspond à un modèle de véhicule. C'est-à-dire que dans un garage smart, vous n'allez pas pouvoir mettre une Fiat 500 parce qu'on utilise vraiment tout l'espace autour du véhicule euh, pour euh, la, la chambre qui est au-dessus, qui est en lit central, pour voir si c'est vraiment bien circulé autour, de, autour du lit. Alors, sur cette année, euh, sur les véhicules qui sont exposés ici, on, on ressent vraiment énormément le confort quand on monte à l'intérieur d'un véhicule. On a un niveau de finition euh, très haut de gamme qui est très élevé et ça se ressent juste quand on passe la porte. Même au, au niveau de, de, de l'acoustique, quand vous rentrez dans le véhicule, on se sent vraiment petit cocon. On, on, on est vraiment sur le, le, le lieu de vie, le, le bien-être à l'intérieur du, du véhicule. Et la grosse tendance, le Carver, comme j je vous en parlais tout à l'heure, avec le salon arrière, est un véhicule qui a énormément de succès parce qu'on on a envie d'y vivre quand on voit le salon, je vous invite à le, à le visiter si, à, si vous le souhaitez. C'est assez étonnant comme configuration dans ce véhicule puisque c'est un véhicule de 9 mètres dédié à deux personnes. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une implantation dédiée à des gens qui n'ont plus d'enfants, qui ont décidé de, de partir ou de repartir à l'aventure pour voyager dans de très très belles conditions. Euh, avec euh, un grand salon à l'arrière. On peut recevoir des amis, on peut euh, regarder euh, la télé. C'est un grand écran. Euh, la télé qui va se rétracter euh, à l'intérieur du meuble. Euh, et puis, on a euh, cette, euh, cet espace euh, panoramique euh, qui va apporter beaucoup de lumière dans la journée. C'est vraiment un bel endroit pour, euh, pour passer du temps. Là, on est dans une autre ambiance, on est vraiment sur le gros véhicule mythique de Concorde, on est sur le centurion, et quand on rentre à l'intérieur, on a vraiment la sensation d'être déjà ailleurs, en voyage, mais pour partir loin longtemps. Quand on entre dans ce centurion, on a vraiment l'impression d'être dans une maison. Euh, on, est, on sait que c'est un véhicule, on sait qu'il va pouvoir rouler, mais le confort est tel, c'est tellement grand, c'est tellement spacieux, qu'on a vraiment la, la sensation d'être chez soi. Ah, c'est un, un, un vrai bel espace de, de travail, de cuisine. On a envie de se mettre à cuisiner. Je crois que quel que soit le véhicule, Alain a envie de cuisiner, et c'est tant mieux. Le salon VDL a été un marathon pour recueillir toutes ces interviews, alors bien sûr on n'a pas pu être exhaustif, il y a plus de 80 marques de camping-cars sur le marché, mais nous espérons vous avoir offert un joli aperçu des tendances 2020. Nous l'avons vu, le voyage en véhicule de loisirs revêt de multiples formes. Que vous voyagiez en véhicule neuf ou d'occasion, en camping-car ou en van, pour vos vacances ou en week-end ou pour travailler, ce qui nous réunit, n'est-ce pas avant tout, l'esprit du voyage L'envie de la découverte, l'échange Alors restez connectés et retrouvons-nous la semaine prochaine dans Destination Camping-Car. Passez une belle semaine